Je passe la parole à Waji et Israël. Je pour le Je vais me un Et je vais vous vous D'accord. Merci beaucoup, vous nous nos partenaire etc donc en euh, tu as une formation comme je bien sûr avec ça fait par fait la formation d'avion d'avoir accepté l'invitation ou pour, pour, pour animer une telle formation elle est très très importante surtout fait sur le période période de gel on cherche des employés mais on malcrauche réellement hein, des, des, des postes surtout les charges période de confinement donc c'est très important comme comme concept par, euh, parole à Isra. Isra. Donc, Aslam, euh, je me présente, Srab euh, admin groupe euh, 12 Youth Opportunities. Marhababik, ça fait ou merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, pour Nasl c'est un plaisir pour moi d'animer ce, cet atelier. لقد نشرت بهذا المكان الذي نشرت بهذا المكان الذي نشرت بهذا المكان الذي هذا Très bien, vas-y, savez un déclic. Elle m'a, mais comme les je me présente une autre fois. Et n'a sa fait J'ai trois ans d'expérience dans le marketing digital. Les ralines, la formation à à d'animer la forme à la formation à c'est que et n'a et n'a dit quand la ouj balala fait ma on a marié à wifi de stress et surtout à ou. Pour lui, faire de la CVMT ou de la RAG qui fait un CV. Euh, sinon, il y a un background des puisqu'il puisque y a déjà une mémoire de la marque employeur et comment ça se passe euh, le recrutement dans les et dans les petites entreprises spécialement. Donc, la formation qui est en train de faire un CV efficace. Je ne sais pas si je de faire un CV. Je ne sais pas suivre une forme assez présentable pour un CV. Je ne sais pas si je suis en train de faire un CV. en faire un CV. Je un CV. Je ne en CV. Je ne pas un CV. Je pas un CV. Je un mais un cv avant tout c'est une entité vivante, c'est à dire je me je la valeur d'un cv se dégrade donc un cv ça s'entretient à l'arrivée ou ça la réactualiser le cv les compétences acquises puis les différentes étapes et phases de notre carrière professionnelle donc qu'est-ce qu'un cv efficace en termes de contenu, de création et de support, euh, support physique. Mais avant tout, un CV efficace, il doit être un CV lisible, court, qui va à l'essentiel, agréable à lire et sans faute d'orthographe, surtout les fautes d'orthographe, qui présentent une offre de service lisible et adaptée aux besoins du recruteur, c'est-à-dire, c'est un, un marché du travail, c'est-à-dire, femme à une demande, et il y a de l'offre, donc il faut adapter la demande à l'offre sur le, le, le marché de l'emploi. Donc, qui fait comment répondre? Des petites astuces et des petites techniques de détecter le besoin réel d'un recruteur, les mots-clés, les farks, les le CV. Shnafou a le besoin profondéo pour ensuite rédiger un CV qui va avec ses besoins, qui va répondre à ses besoins. Donc, Donc, il femme a un travail préparatoire ici, pour le faire, surtout dans le les de l'université a un CV. Donc, elle a fait un bilan personnel, c'est-à-dire qu'elle va découvrir elle-même ce qui est le compétence. Généralement, elle a écrit un CV pour demander, un, pour candidater pour un, pour un stage de fin d'études euh, donc, euh, euh, donc, euh, alors, donc, euh, donc il est venu à la maison. Il est venu à la Il à Il Il à Il Il y à la Il y a avant d'aller un CV, je suis les entreprises sur le marché, je trouve les offres d'emploi, les annonces, les job descriptions je Occident, je il détecte les mots clés, il حاجتهم bien le bien à un recruteur. Et pourquoi pas, il peut savoir il y a à domaine, D'activité, comment il voit les choses. Je suis le, le, le, de me dire que je suis en me dire que je me dire dire de de les parties qui sont indispensables il le a un CV. les coordonnées, les coordonnées, les firmes, euh, nom, prénom, adresse physique, numéro de téléphone, email, Skype, euh, LinkedIn. Euh, une, une autre partie qui une mini euh, lettre de motivation. qui à chaque candidat, les compétences, les atouts pour postuler à cet emploi. Il va zéda bchier yati le maximum possible. Il va attirer l'attention du recruteur puisque à olḥajab bchak l'ahal le recruteur. Donc il va capter l'attention de ce recruteur. Il va mettre le maximum possible des mots clés pour résumer. Choua houy nagem yati fi al fi le poste qui a bch hajtou bch radamou. Membad bch le parcours professionnel, le parcours académique, les compétences, c'est-à-dire les langues et les compétences en informatique, les centres d'intérêt et les références. On oui, n'y parler de l'ordre qui fait la est -ce que je dis est-ce que je ne le parcours la professionnel le parcours la académique ou l'inverse. Tout dépend du profil du candidat, c'est-à-dire il est Déjà en poste ou hashtag une évolution, puis je évolution de carrière, hashtag post Donc a euh, le parcours professionnel. Oui, c'est un étudiant, mais il faut que ça a un stage de fin d'études. Il y a le parcours académique. Ça une autre astuce on la vie associative. Donc je ne il y a les coordonnées. Donc les coordonnées qui m'a qu'à l'adresse physique du candidat, le numéro de téléphone, l'adresse mail, le LinkedIn. Le lien il doit être personnalisé. Je m'en ai un lien personnalisé. Je m'en ai un lien personnalisé. Je m'en ai un lien personnalisé. Je m'en ai un lien HTTPS. Je un numéro de le lien. Je m'en ai un lien LinkedIn ou و... sur Google PARF qui fichent je sais l'ID Je ne pas si vais aller à l'ID Skype. Skype. Skype. je vais à Skype. Je vais à ne Je ne pas créer une confusion chez le recruteur, il y a un numéro de téléphone. Donc, il suffit de passer le numéro de téléphone d'une adhésion de joignable pour le recruteur est ne contacte facilement. La deuxième partie, l'arrière, l'arrière, l'arrière, l'accroche développée, l'accroche développée. Donc, l'accroche développée, ça, ça résumé qui va te démarquer par rapport à d'autres candidats. Où pour euh, occuper ce poste. à notre point, il faut savoir qu'un CV, ma femme est un CV standard, un CV, euh, il doit matcher à une seule opportunité, voilà, à un seul profil demandé sur le marché. maintenant, je me charge d'un seul CV standard. Une lettre de motivation standard recruteur Il faut adapter, personnaliser col col post par poste, rendre le CV selon les préférences, selon le besoin du recruteur. mais Fait la croche et il faut pas dépasser les deux phrases. Les deux phrases pour mettre l'accent sur la, la capacité de synthétiser les compétences, les atouts de ta col candidat. Et en plus euh, c'est valoriser le profil. Il faut mettre les informations permettant de faire la différence avec les autres candidats, et il faut mettre que les informations pertinentes. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher une phrase d'accroche liée à mon jour sur Internet, copier-coller et mettre la phrase. Il faut vraiment se concentrer, faire une synthèse. le bilan personnel. Tianna faut choum à les points forts. ne donc un petit effort de synthèse, je en capte l'attention du recruteur. La troisième partie, c'est le parcours professionnel. Vous voyez le parcours professionnel qui est le parcours académique. Mais le parcours professionnel, c'est le plus demandé auprès des, des recruteurs. Donc, le parcours professionnel, femme, qui mal, qui machar, le parcours professionnel, bien l'expérience, une à dire c'est-à-dire l'expérience la plus récente, Donc, y la période, le nom de l la fonction, le nom de l'entreprise et la vie. tout dépend. Par exemple, avec tu vas postuler chez, auprès d'une entreprise concurrente, une entreprise l'identifie a déjà ou alors a un concurrent direct à l'entreprise. On peut inverser le nom de l'employeur, la, la période et la, la, la, la fonction et la ville. juste ce qui m'a dit, donc juste le titre du poste, le nom de l'entreprise, le contexte, voilà le motif. C'est-à-dire pourquoi on a été recruté en ce poste. Au même temps, je n'ai tous les détails. On fait les détails, mais maintenant j'ai encore l'astuce où on les mots-clés. Je n'en ai là où je le recruteur. C'est-à-dire qu'ils ont les tirés. C'est vrai, mais ils ont tous les six tirés, six lignes, pas plus. On n'y cherche plus actuellement l'effort de synthèse. Ou col, au col tiré, ça verbe d'action, allège un verbe, verbe d'action pour euh, donner un aspect dynamique les CVM. pour mettre l'action. Là, nous sommes des personnes toujours en action, ou maniérant à la, la, la qualité euh, dynamique. Fil, filtrement tiens Après, on peut les actions on a déjà les offres d'emploi aujourd'hui en ligne. les résultats. Les résultats, résultats, les résultats très importants. L'apport en théâtre est entre un, un, un, un ex-employeur. Le, le recruteur a un résultat concret. Il faut quantifier le maximum. Kimahuni, par exemple, l'exemple de le résultat, c'est mise en place de 12 partenariats. Pas même, 12 partenariats qui, euh, qui, qui, qui, qui, qui captent l'attention du recruteur. Mais je obligatoire, c'est un plus. Je tous dis les compétences et les qualités, euh, les qualités mobilisées même si le parcours académique donc le parcours académique c'est pour légitimer notre candidature un don du sens à notre candidature on veut on veut dire li un background académique une formation litraline en postule en ce poste qui fait la rubrique formation, bien sûr, le titre de la section, la date de l'obtention du diplôme, la licence, c'est-à-dire le niveau de l'étude, c'est-à-dire master, bac, licence, peu importe, la formation, le nom de la formation, la spécialité, et puis euh, la mention. La mention, on, on la met juste si on, on a été major de promo, on a une mention qui est prestigieuse ou une, une, une bonne mention, on peut la mettre. Ce n'est pas obligatoire. Et puis, les spécialités euh, qu'on a choisies euh, au long du parcours académique et même le, le, les mémoires, c'est-à-dire les sujets de mémoire qu'on a pu rédiger lors de notre parcours euh, académique. y Naki, dans le cas des, des, des étudiants ou des personnes qui n'ont pas une, une, une expérience professionnelle, ils peuvent mettre l'accent sur leur parcours académique. On vend, on vend le profil. Ou l'argument de vente unique de, du profil, c'est sa, sa formation et son parcours euh, académique. Donc, il euh, y a certaines personnes qui n'ont pas validé euh, une année. Je prends l'exemple de, de moi-même. Je n'ai pas validé une année de, en, en, en études préparatoires. Donc, On peut citer qu'on a, euh, on a, on a le niveau, euh, par exemple, première année préparatoire en la spécialité, pour euh, expliquer aux recruteurs que euh, nous avons assisté au cours, mais nous n'avons pas validé euh, l'année. Pourquoi parce que toute, toute, toute expérience ou tout parcours académique, c'est un plus. C'est-à-dire le, le but de, de la rédaction du CV, c'est valoriser notre profil. Il faut savoir valoriser notre profil. Et là, pour le cas des étudiants, c'est le seul argument pour valoriser leur profil, c'est de mettre tous ces détails. Par contre, pour les personnes qui ont une expérience professionnelle, ils peuvent juste se contenter de dire ou de citer juste les, les diplômes significatifs qui ont marqué leur parcours académique. Pas besoin de détailler ou de mettre des détails qui n'ont pas… C'est-à-dire, ils vont, ils vont mettre l'accent sur leur parcours professionnel. Donc, il faut euh, citer les logiciels, les différents langages et technologies maîtrisés, ainsi que le niveau des langues, les centres d'intérêt. C'est pour donner un aperçu sur notre personnalité, c'est-à-dire on peut citer les sports qu'on a pu pratiquer ou qu'on aime pratiquer, les choses qu'on aime faire en général, mais aussi, je parle aussi pour le cas de des étudiants, on peut mettre l'accent sur la vie associative. Si on n'a pas un, un parcours professionnel, on peut mettre l'accent sur notre, notre vie associative. Euh, si on a des, des postes sur, euh, au sein des bureaux exécutifs des associations, si on est actif, donc c'est toujours valorisant de dire que j'ai fait partie d'un tel club ou d'une telle association. Et j'ai, euh, j'ai, ils m'ont confié telle ou telle tâche. Et puis euh, en, la dernière, la dernière, la dernière rubrique, c'est les références professionnelles. Il ne faut pas euh, donner les contacts de ces références. Juste, il faut citer le nom, euh, le, pr le prénom, le nom et la fonction d'un de, de, de, ex-manager ou d'un expert en Dans, dans cette section, on va parler de la forme, c'est-à-dire la mise en page d'un CV. Donc, avant tout, un CV, il, il doit occuper une seule page, il ne doit pas dépasser les, les, une page. Il faut choisir une seule typographie, interligne 1.5, euh, les couleurs, on peut... Euh, Maximum choisir deux couleurs. On peut adapter les couleurs choisies selon euh, la charte graphique d de l'entreprise euh, dans laquelle on, on va candidater. La taille de la police, il ne faut pas choisir une taille minime de 10 ou une taille euh, énorme de 18-14. Donc la taille 12, euh, elle est... Euh, elle est satisfaisante donc euh, pas de majuscule puisque le majuscule il, il traduit l'agressivité pas d'italique puisque on a on a tendance à ne pas lire les, les textes en italique euh, le juste pour mettre l'accent sur des informations qui sont pertinentes par exemple les mots clés les chiffres et tout euh, il faut éviter les cadres puisque les cadres ils donnent l'impression de limiter la chose d'engorger de, de, le cv et même c'est triste et archaïque par rapport à, à la photo c'est pas obligatoire de mettre une photo euh, sur le cv à moins qu'il qu demande de, de mettre une photo mais la photo elle doit être professionnelle c'est à dire on doit avoir un regard qui regarde et un, un, un léger sourire euh, il faut rester dans le cadre professionnel, il ne faut pas avoir des arrière-fonds, euh, les plages, les forêts, les jardins, et tout. il faut éviter tout. Et euh, il faut avoir une photo euh, la plus récente. Après avoir euh, respecté ces, ces, ces, ces astuces, on peut euh, par la suite faire une audite euh, du CV, c'est-à-dire on peut vérifier l'orthographe, il faut vérifier et revérifier l'orthographe euh, N'hésitez pas à demander l'avis de quelqu'un qui, qui euh, que ne vous connaissait pas, mais et lui donner le CV euh, pour une lecture de 30 secondes et lui il va ressortir une première impression. Et donc, euh, tu peux faire euh, l'évaluation ou l'évaluation de la première intention que, que votre CV euh, génère. Il faut demander à personne de votre réseau professionnel de jeter aussi un coup d'œil pour vérifier, vérifier pourquoi pas la, la mise en forme, euh, l'ordre euh, et puis euh, le, les fautes d'orthographe. Et puis, on peut, euh, par rapport aux mots clés, on peut analyser notre CV, c'est à dire on peut analyser une, une analyse du texte. Il y a des applications en ligne qui permettent de compter les mots dans chaque texte on peut euh, introduire notre CV dans cette application pour qu'il puisse nous, nous dire euh, quel, quel mot-clé il est le plus... Le plus, euh, le plus on peut dire si on a vraiment respecté l'astuce des mots-clés et de, de citer les mots-clés dans le, le domaine ou du, dans le secteur euh, concerné. Revérifier l'orthographe, toujours revérifier l'orthographe. Et puis, une dernière étape, c'est enregistrer le CV sous format de PDF et euh, nom, prénom et euh, CV. Donc, euh, présentation, cette présentation, elle est brève. J'essaie de, de donner quelques astuces que j'utilise pour décrocher des rendez-vous. Et euh, je compte sur votre feedback, vos questions. Je peux répondre à vos questions. Merci. Euh, bravo, ça fait bravo, bravo à Tixaha pour ces informations-là. Euh, merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, alors, euh, moi, tout d'abord, je suis euh, très euh, impressionné par la présentation, c'est très, très bien fait. Euh, je remercie beaucoup euh, la présentation de Safé, Elle nous a très bien présenté là, le sujet de façon très euh, souple. Et maintenant, c'est à vous de, de commenter sur ça et surtout, on vos questions. Très bien, donc euh, j'ai une question, en fait, ça fait, si tu oui. me permets. D'accord, donc par rapport, euh, tu as dit qu'il doit être sur une seule page avec 1.5 euh, d'interligne et 12 pour, ouais. pour, pour la police. Alors que réellement, ouais. ce n'est pas, pas faisable avec 12 et 1.5. dans une seule page, ce page, n'est pas, pas évident. La règle, de, de, la, la règle en général, c'est de même synthétiser 10 ans d'expérience en une seule page avec ces, ces, ces, ces, ces, ces formats-là. Ah, ACV, ça, ça, ça, ça synthétise les compétences. Donc, on ne peut pas mettre tout, surtout avec, avec un taux ou un, un nombre d'informations. Assez, assez élevé, assez important. Donc, il faut euh, mettre l'accent sur votre capacité à, à synthétiser les informations, à donner juste ce qui est euh, pertinent, qui semble être pertinent et qui va capter l'intention du recruteur. S'il y a une, une expérience qui n'a rien à ajouter ou euh, qui n'est pas pertinente pour ce poste, N'hésitez pas à la négliger et à ne pas la mettre dans votre CV. Autrement dit, il doit être personnalisé. Selon, tout dépend de, de l'offre. Oui, il faut il faut personnaliser nos CV. Il, il faut pas, il y a pas un CV standard. Il faut personnaliser ça. chaque offre d'emploi et là un CV qui va avec. Euh, J'ai une autre question, si tu me le permets. Allez. Oui. D'accord, Donc, euh, par rapport à l'outil pour, pour la création de ce CV-là, réellement, euh, d'habitude, on utilise le euh, Word pour la, la création du CV. Du CV. Mais, tu euh, vois, ne sais pas si ça, on fait le Canva. Il est très simple et très. Euh, oui. Est-ce que c'est compliqué ou non Attends, est-ce que Est-ce que c'est conseillé d'utiliser Canva pour la création des, des CV Euh, du moment où on respecte les, for les, les formes et les, les, les, les, la mise en forme déjà citée, il n'y a pas de problème on peut utiliser il n'y a pas un outil qui est dédié à, à créer un CV qui a un seul outil qui est dédié à créer un CV, on peut utiliser Illustrator, euh, euh, Canva Word, peu importe l'outil juste il faut, euh, il faut créer un CV qui est lisible et qui capte l'attention la, euh, du recruteur. Alors, euh, je, je vais ajouter un truc à ça. À ça, il faut quand vous allez euh, utiliser Canva ou n'importe quel outil graphique, il faut exporter le CV en format PDF. Ne l'exportez pas en format ouais. image. Évitez à tout prix d'envoyer un CV en image, car le recruteur il a besoin de faire des copier-coller ou de vous appeler ou envoyer euh, un email en se basant sur les éléments qui sont sélectionnables sur votre profil PDF. Ne jamais ouais. envoyer un, euh, euh, un CV au format image. C'est une faute très, très courante. Oui. c'est sûr. Oui. D'autres questions euh, par rapport aux membres euh, déjà présents euh, Nous avons parmi nous euh, notre ami, notre ami qui est toujours présent. As-salamu alaykum Marahmadi Ksameen, pardon Marahmadi Amin As-salamu alaykum Marahmadi Ksameen Je vais continuer à... Kéva Aante Ketia Oui, j'ai une question concernant les expériences dans CV. Est-ce que je dois mettre toutes mes expériences dans le CV ou juste les expériences les ressources l'entreprise l'iranais là, on des expériences par exemple, un de un manager de cafétéria on est de CV fait, par exemple la de communication est-ce que vous mettre ou ou Un CV, il a, il a le rôle de valoriser votre, votre parcours professionnel, mais sinon, il y a un effet inverse, il peut avoir un effet inverse. Si vous postulez pour un poste de manager et vous mettez votre premier stage ou votre premier emploi en tant que manager dans, dans une cafétéria, ce n'est pas, pas valorisant de votre CV. Donc, ça peut être une raison de rejeter votre, votre candidature ou de ne pas accepter votre candidature. Donc, il faut adapter okay. notre parcours professionnel, académique, même les certificats, il ne faut pas citer tous les certificats qu'on a. Donc, il faut juste euh, sélectionner les éléments qui vont valoriser notre profil euh, par rapport au vis-à-vis -vis du recruteur. OK, OK, super. Euh, une autre question C'est euh, uh, ça c'est une jeune euh, très active et douce. Elle a sûrement... Euh, est-ce est que tu est as déjà un CV ou la lève? Oui, j'ai déjà. Voilà. Donc, euh, c'est l'exemple typique. As le jeune qui n'a pas d'expérience professionnelle. Donc, est-ce que tu as mis quoi dans ton CV euh, pour l'enrichir? Le, Expérience euh, associative. Euh, euh... Donc, c'est ça, j'ai ça, expérience une expérience associative c'est ça, c'est C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, 45 jours. 45. Ah fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, fidèle, Il n'y a pas un exemple typique d'un CV, je viens de citer, il n'y a pas un CV standard, il n'y a pas un exemple de CV, il y a un CV, c'est-à-dire selon votre profil, selon l'offre de travail, vous avez un CV, mais il y a une, squ une squelette à suivre d'un CV, c'est-à-dire les différentes parties que je viens de citer, c'est-à-dire la partie euh, des coordonnées, euh, le résumé ou la, la mini lettre de motivation, euh, le parcours professionnel, le parcours académique, les centres d'intérêt, les, les autres compétences euh, en informatique ou la, le, les langues, et puis les références. Est-ce qu'il n'y a pas un CV euh, modèle Sinon, je peux vous proposer mes coordonnées. Euh, je suis là pour vous aider à rédiger vos CV et à vérifier avec vous euh, le CV. Voilà. Euh, est-ce que, est-ce que a un un CV en ligne que je partage pour qu'il soit, euh, qu'il soit conseillé par sa fait? Même pour ligne, la mise en forme. Donc, voilà mon, mon, mon adresse email. Je suis, je suis joignable sur, sur ma boîte email. Donc, je suis très réactive. Je peux vous aider. Vous aider. Et ça, c'est mon WhatsApp. Euh, si c'est possible, tu n'as pas de discussion, hein, ça fait? Encore une fois, il y a un dossier en ligne. Ça fait une question. que un en ligne. un de ah l'adresse j'ai un CV mais il euh, est euh, un peu de euh, 2019 une autre remarque merci de, de me le rappeler Annie donc, une autre remarque, il faut euh, toujours euh, réactualiser euh, notre profil LinkedIn. Il doit, euh, il doit, doit être, il doit, avoir, il doit contenir les mêmes informations qu'un CV. C'est-à-dire, il faut toujours vérifier nos informations sur LinkedIn et euh, réactualiser nos informations sur LinkedIn. Ok. La texte, juste le… Uh, CV, le off Drive, disponible sur Drive, ou uh, à partir de 2019, mais les messages ou à PC. Est-ce que je peux le partager, Any, madame? Oui. Oui. Oui. petit Oui. Oui. Screen, أمين كتباثل ليا خطر زفل الفيشيو في نكره أخير بيانسور كافي لينك كافي لينك أودو كافلا ديسكيشيو La discussion. Oui, oui, oui. Alors, euh, vous voyez, c'est bien un allez. là. Alors, les euh, applications techniques, oui, c'est sélectionnable. صافي نعمل لك سوف نعمل لك في نعمل لك سوف نعمل لك سوف نعمل لك سوف نعمل Uh, ça fait vous avez le micro au mode oui. Ah c'est bon donc est Voilà, ça fait ça, euh, tu peux parler maintenant. Il y a la, la, la, la rubrique des compétences, c'est-à-dire euh, la, la rubrique euh, de, de la mini-lettre de motivation, « Why may you work with me ?» qui est en bas de, de, du, du CV, qui est en format de tiré. Il faut synthétiser ces tirés et il faut rédiger euh, maximum de phrases et de les mettre euh, à l'entête. OK Par contre, il y a les, les vos données qui sont. Ah. On a perdu tout, ça fait. 250. On a un petit, un petit pépin avec, ça fait avec la connexion. Alors, ça fait encore une fois... Mais, on, a, on, a, on a un petit problème de connexion, donc euh, je vais commenter rapidement. Euh, tout d'abord, euh, c'est un, bon un très bon CV pour un designer. Et là, c'est très important, le contact euh, en tête de page et surtout, surtout, l'expertise. Il faut très bien le montrer. On voit très bien que Amine étant est un designer, et là il y a le pseudo des réseaux sociaux je suppose que je peux trouver ça sur Instagram, sur Twitter, c'est très important, Exactement. et beaucoup de gens, beaucoup de gens euh, oublient ça, et c'est très très important, surtout pour les gens qui travaillent dans le domaine de la digital. Et un petit retouche de, de skills à la design, ce qui est, euh, parce qu'un graphic designer, il ne doit pas envoyer un, un, un CV classique, euh, il a fait tout ça dans une seule seul page, c'est bien, mais comme a dit Safin, il vaut mieux développer, euh, selon le, le recruteur, euh, développer un peu. C'est un peu pas beaucoup parce que vraiment, euh, vous a, savez, euh, pour les autre, gens. Euh, il y a une autre remarque, c'est juste si je, si je peux parler. Oui, bah, vas-y, vous avez Il y a une autre remarque, c'est qu'il faut. Il faut, il faut, il faut citer l'expérience la, la, la plus récente de nous, du CV. C'est-à-dire, le CV, il est en pyramide. Tout ce qui est pertinent, il, il, il doit être cité euh, au niveau Accès. du haut du, du CV. Tout ce qui n'est pas aussi important ou aussi pertinent que ça, il doit être euh, mentionné okay. en bas du, du CV. D'accord, merci. Donc, il, faut, il, faut, il faut inverser l'ordre chronologique. Sure. Okay, okay. C'est un point très important, merci. Um, okay. C'est quoi cette uh, arrobas Amin ah, Telfi? C'est uh, le mot, uh, informations pour all my social media, uh, sur le nom de Amin Just click Amin Telfi partout, Instagram, Facebook, Twitter, uh, LinkedIn, partout. J'avais euh, déjà dit que c'était intelligent voilà, de mettre ça comme euh, ça. Ça fait parfois, il faut rappeler aux gens du marketing de vraiment mettre l'accent sur leur présence en ligne après que nous ne ouais. comprenons pas toujours. Ouais. I mean, il a, Mais il ça, a ça beaucoup... dépend. Pour un graphique designer, pour un, design, un marketeur digital, pour tout ce qui est, tout ce qui est métier dans le, la communication, le marketing, c'est très important. Mais pour tout ce qui est euh, des métiers en finance, en, en, en, en, c'est-à-dire des métiers qui sont un peu cartésiens, il vaut mieux ne pas citer les, les, les, les réseaux sociaux que le LinkedIn okay. et le, le Skype ça fait une question très importante. Tu vois voir ce Est-ce que tu vas recruter Emile ou le rejeter? Ça, ça dépend du poste. Poste pour, pour un designer. La, la oui, première je impression, mange. je parle de la première impression. Pour un premier rendez-vous, pour, pour un entretien, il est, il est accepté. Alors, un tu vas le paye, Tu vas le payer combien? Après un entretien, on peut, on peut, on peut négocier. Avance, après, <rire> après, avance, à peine avance. Un, un peu d'argent, ça fait. Veux pas. Un <rire> ah, ah, peu d'argent. Bah, bah, tes prépensions salariales, Amine? Euh, moi <rire> <rire> Non, non. non. Uh, de.. uh, Internet, en le CV créé à l'écart de poste pour travailler avec une société comme un freelancer Ce n'est pas un poste full-time parce que déjà, nous avons travaillé le projet, nous pas de comme un freelancer et il ne s'agit pas le CV. Sinon, jamais posté le CV sauf à des je excuse moi Oui, oui, oui. Donc c'est un CV adapté selon le recruteur. Qui crée le CV, I et mean, uh, I mean, a بالنسبة comme community manager for just a, a few uh, days or a few uh, moment, I mean, uh, time. Mais beaucoup plus en ce qui est, y a créer les, CV, c'est juste le côté UI, I mean, content, mais uh, UI c'est tout. Mais, alors je viens de partager avec vous un article que j'ai rédigé sur qui parle des fautes à éviter quand vous allez envoyer un CV, vous allez avoir un CV pré généralement, mais la bête, il envoie un fichier Docs, euh, Doc1.docs et sans Hatchet. Donc, sans déconcert, c'est un que je viens de partager avec vous pour mieux euh, avoir des chances pour avoir l'entretien. Ouais. En fait, euh, voilà. Donc, euh, voilà. Ouagi euh, Oui. Smart, j'ai dit, ils sont très côté Maintenant que... Bon plus <rire> euh, euh, Donc euh, encore une fois on remercie beaucoup ça euh, faire pour sa présentation j'espère que vous allez utiliser ces conseils très très euh, Impressionnant pour avoir un CV qui pour avoir un PFE ou un stage. Aujourd'hui, on envoie un CV même pour un entretien, pour avoir un stage saisonnier ou un stage très important. Et ça fait, il faut toujours entretenir son CV. Et quand c'est très important d'avoir son CV sur soi, ça veut dire plus clair, quelque part, je vais vous dire et article pour éviter les fautes graves dans le school parce que j'ai mon côté recruteur. Moi aussi, j'ai des personnes à insérer pour avoir des postes digitales. Oui, et je vois des trucs. Pourquoi toujours Il y a un fichier, un adresse ou un fichier docs اللي بعثلك بعث بعث في شي PDF واللي بعت في ميل تاع صاحبه فقط مقتصر جملة واللي بعت لك إيه اللي بعت لك صديه واللي كل فرد في إيميل واحد لا دي أطيب ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه من كل يوم جيني جيني سبين ملخ ملخبر مو ااا مخي حابس مالها فضي تكون يعمل غلطة ركبت متأكد من صفة اللي هو بارزامه ينضب بحستيلي لمن بوست كوميدي مانشين وصيبره يلا اين كارير نتاع بارزامه فيننسية على بوست اللي هو بعد على خطره حاقد هناك على وحا تسترسي ما يتراقب على على Eh, y a conversion Oui, mais il a de on Amin, sur Internet, on oui, Donc, au nom de tous les groupes, merci, Juste oui. un oui. petit, oui. conseil. À part à part le CV. Mais, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, un si, si, si, si, si, si, si, si, c'est si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, si, firme ça c'est cest il n'y a pas que le CV, il a qui va tout garantir. Il y a CV, une image sur les réseaux sociaux. le personal branding. le côté négociation qui fait chier lors de d'un entretien et la lettre de motivation. Donc, c'est un package. Et les zones n'ont pas eu un recruteur c'est ce que, tu as, qui va pas. Juste, C'est ça. Ok, bien la clé. Ça fait, les en matin, ta réponse, société, Jeune homme, il voit que le lire. je suis les réseaux c'est vrai. Je vais parler de la presse de Ça fait, nous a ébloui, أنا قلت <تصفيق> عنها تراك يقول ابن <أو> عالي أنا عن اللي <البيان>. تفتح <تصفيق> على الخرط وفليموب مع ناس كل أدي بيت elle elle merci beaucoup, Safé, d'avoir partagé avec nous ces conseils et ces informations. Et merci beaucoup à Pikri. Merci beaucoup, merci beaucoup, Safé. Au nom de l'agent Chambre Ariane, je vous contenu riche session. de Contamment, le temps C'est c'est le temps de faire un peu Donc, j'ai eu le temps de faire un le a pour le planning, voilà la que vous proposez. Je vois un peu l'enchaînement. comment réussir un oui. notre... oui. oui. voilà. comment réussir un d'accord. Donc, euh, le rythme n'a pas le choix, mais apparemment, c'est bénéfique parce que sont intéressés. Donc, ce matin, je vais jouer de donc, je Inch'Allah, sur comment réussir son entretien. PFE, stage, en Je suis de Bien, Le recrutement Le club, club, le club, club, le le <laughs> uh, Amine, uh, j'ai une très bonne nouvelle. Je Amine, il a presque finalisé le processus de lance le club Yaxzia Alger. Le premier Je club Yax. De Zaire. Le à l'UX. C'est bien. On a pris très très fort. Merci. C'était comme ça. Hein. Donc merci encore une fois un grand merci pour avoir accepté votre invitation. En fait elle c'est un groupe de c'est le seul et unique outre-work pour le Smart Ça fait la Je suis arrivé à Je suis la la Je suis Je suis la remercie Je suis la Je suis pour ceux qui ont raté l'atelier, sera toujours en ligne. Voilà, remercie beaucoup Gessy et qui sont très super actifs, super engagés. Merci aussi à 12 opportunités. des formations sur des formations mais je terrain. Il y On sur le a des formations sur des formations sur terrain. Et si vous avez besoin de sa paix, vous avez son contact, n'hésitez pas à le contacter pour uh, les conseils, pour l'inviter en tant que speaker également, pour parler de CV, pour parler de pour parler de CV. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la semaine prochaine. Merci. Maintenant, je vous un atelier très important, rencontre avec l'un des leaders de Toski de Management pour l'Afrique, Ghoda, Darma Tarachia. Ils va nous parler de la euh, communauté de l'Afrique. Donc, ne vous ratez pas ça. Et merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci, merci. La Bye. Merci à vous. Bye. Bye.